Salut les Globe Reporters, c'est Elodie, et je viens de déjeuner un peu tard, parce que j'étais en interview avant, dans un restaurant typique du Vietnam, c'est pas un lieu pour touristes ici, c'est un lieu où vont vraiment les Vietnamiens. J'ai mangé un bun cha, et vous voyez, il y a quelque chose de très spécifique, qui est un hôtel dédié au culte des ancêtres derrière, avec de la nourriture dessus, et euh, en fait, euh, bah on trouve ça dans les restaurants ici. C'est un peu bizarre parce que euh, ça fait un peu euh, comme dans une église. où voilà, Les gens prient devant, euh, c'est juste à côté de nous. Mais le principe, c'est qu'il faut donner à manger aux ancêtres, déposer de la nourriture euh, devant leurs photos avec euh, de l'encens euh, pour que nous, on puisse manger à notre tour. Il faut d'abord honorer les ancêtres avant de nous pouvoir euh, déguster nos repas. Euh, donc ça c'est typique, hein. vous verrez ça dans beaucoup de, de restaurants vietnamiens et toujours restaurants avec des toutes petites tables et des tout petits tabourets. Euh, on finit par s'habituer, c'est très sympa. Allez, bon appétit